Chers traders et investisseurs, vendredi 29 mai, bonjour. Alors le, le président Trump et les tensions sino-américaines dues à ce qui se passe à Hong Kong ont calmé au moins momentanément les marchés, en tout cas leur ardeur. Est-ce que c'est temporaire ou plus profond Nul ne le sait, mais en tout état de cause nous devons rester très prudents. En effet, les marchés en milieu de matinée ont perdu jusqu'à 1,5% après une clôture négative des marchés américains hier soir. Mais en tout début d'après-midi, à l'heure à laquelle nous, en, nous réalisons l'enregistrement, les marchés sont remontés jusqu'à –0,4%, –0,3%. Ils ne perdent plus que très peu. Donc, pour le moment, l'esprit haussier reste de mise. Mais je dis bien pour le moment, et nous nous devons de rester très vigilants, en particulier à la veille d'un week-end où tout peut se produire. Attention, attention, plus aucune position de swing trading, uniquement du day trading, rien d'autre. Dans ce contexte.